Ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Contemplons Jésus, le Christ, tout resplendissant dans son humanité glorifiée, et laissons le pénétrer nos âmes de sa splendeur paradisiaque. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par le mystère de la résurrection qui symbolise des âmes vivant dans la divine volonté,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 Communion à cette joie divine qui découle de la vie dans l'adorable volonté. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Écoutons Jésus, qui parle de son royaume, qui s'accomplira comme le Père l'a dit, et prenons part à tous les actes, à tous ses actes rédempteurs, pour préparer les cœurs au royaume de sa volonté sur terre.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 Nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Amen, fiat. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Enfermons-nous dans la salle du Sénat avec les douze et la Mère très sainte pour implorer la venue de l'Esprit sanctificateur. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.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 Devant la splendeur qui transfigure la Vierge bénie, demandons au Père d'embellir toutes les créatures de la splendeur de son fiat. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Contemplons la lumière paradisiaque et la descente des anges venant emporter au paradis le corps très saint de leur reine, et redisons « Sois bénie, ma fille, par le Dieu très haut ».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 Contemplons celle dont la chair a connu la glorification avant la résurrection finale et demandons-lui d'obtenir pour toutes les créatures la vie de la volonté royale qu'il a toujours habité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Unissons-nous aux festivités célestes en ce moment solennel du couronnement de la plus sainte des créatures et au nom de tous, adorons le Dieu trois fois saint.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 Au nom de tous, déposons dans l'acte sublime du Père qui partage les trésors du ciel à son éternel aimé. Donc, je vous adore, je vous remercie, je vous loue. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom de toutes les générations passées, présentes et futures, disons au tout puissant soyez aimés, soyez bénis, soyez glorifiés pour avoir couronné la Mère Céleste, notre Reine.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 le triomphe rapide et complet de la divine volonté sur la terre et son rapide et complet triomphe en moi-même. Amen Fiat. Voilà, donc nous venons de, de, de prier sur ce livre. Euh, Notre-Dame du Saint-Rosaire, euh, c'est euh, aux éditions des, de l'association française Louisa Picaretta, je vous ai mis le lien euh, de l'association. La, de et euh, donc nous venons de prier tout un rosaire. Et euh, je vous dis, euh, week-end prochain, euh, je, pense, euh, je pense en fait faire un rosaire par jour, comme ça, à peu près aux mêmes heures, euh, vers midi et demi, euh, c'est l'heure qui m'arrange le mieux. A plus tard, soyez bénis.